Bonjour, on se retrouve sur sur Forge, mon espace Geazerton euh, professionnel, pour euh, vous présenter euh, une extension à la salle d'exposition, puisque j'ai récemment écrit des, des articles sur le Mutavert. Donc j'ai rajouté une salle qui est accessible ici, auprès d'une des quatre entrées au milieu. Ici, vers le sujet métavers. C'est aussi pour vous montrer la possibilité de changer les textures, l'apparence des salles. Donc, un premier article, Métavers, revue de presse, juin 2022. Donc, c'est tous les articles récents. Dans Paneldisé, qui est le blog euh, correspondant, euh, toutes les dernières euh, références euh, d'articles sortis sur le métavers et vidéo. Euh, c'est un article qui demande de, de s'abonner à ma page Paneldisé pour pouvoir y accéder. Tous les autres articles sont accessibles en accès libre. Ici, c'est Café des langues. C'est un espace panodyssée que j'ai aménagé récemment, qui existe déjà, qui s'appelle Place des Libres Citoyens. Et euh, j'ai aménagé un espace pour euh, des rendez-vous réguliers, quotidiens, euh, pour travailler les langues, sous forme euh, comme les cafés IRL existent, pour se retrouver et pratiquer les langues euh, entre locuteurs. On retrouve ici... Euh, euh, différentes tables pour se réunir et parler dans la langue. Là, pour l'instant, j'en ai installé 5. Euh, donc, l'article explique comment ça fonctionne avec une vidéo, une et présentation. Donc, ça, euh, c'est un nouvel outil pour, pour pouvoir pratiquer les langues. Et en fin de euh, salle, c'est un nouveau projet qui s'appelle via Résidence d'artistes dans le métavers, des C'est un projet qui présente un, pareil, avec une vidéo et un article euh, la création d'une résidence permanente euh, d'artistes dans un métavers que j'ai créé. Voilà. différentes explications voilà et évidemment vous va ressortir par là où vous êtes entré et revenir dans la salle expo musée de l'espace forge de l'imaginaire à bientôt